Les habitants des Alpes ont toujours besoin de surmonter des obstacles pour obtenir le bien-être de tous. Ils font tout leur possible pour garder la paix. Il est temps pour les petits habitants de la vallée de prendre part à ce tournoi et de vérifier leur force et leur habileté à lutter contre les difficultés. Je suis ah le vainqueur. Non, moi, je trouverai le présent le premier. Je trouverai moi le premier. Je serai le vainqueur Non, c'est moi Je trouverai le trésor en premier Je trouverai moi d'abord Mais c'est moi qui vais être le gagnant Je serai le vainqueur Non, moi Les gars, de quoi vous parlez exactement Du tournoi annuel le Chèvre, bien sûr Tous ceux qui ont déjà un homme peuvent prendre part à ce tournoi Oncle Chèvre cache le trésor et nous devons le trouver Personne sauf les adultes ne sait ce qu'est ce trésor Même le castor, le vainqueur de l'année dernière, ne parle pas du trésor C'est intéressant, est-ce que vous avez tous un an Oui, oui Moi pas encore, mais oncle chèvre dit que je peux l'aider et le suivre pendant le tournoi Prêt. Oui, oui. Mesdames et messieurs, je déclare aujourd'hui le tournoi annuel de la chasse au trésor ouvert. Ouvignard, ouais ouais oh, regarde, sur si va à gauche, ça sera facile. Mais Ovinia, il est marqué ici que si on va à droite, ce sera facile aussi hmm, Quoi faire alors Il faut aller à gauche Ce sera facile là-bas C'est bon, j'y vais, tu viens Non, j'irai à gauche, il est écrit, ce sera facile aussi Bon, ok, tu vas à gauche et moi je vais à droite Non, au contraire, je vais à gauche et... et toi à droite Mais non Tu sais, Rogi, il vaut mieux qu'on aille tout droit moi, je suis d'accord, il est plus facile de surmonter les difficultés ensemble. <musique> <musique> Si je t'aide à monter sur le mur en mettant mon épaule, après, tu m'aideras en me donnant la main. Bien trouvé Mais j'ai une aile, pas une main. Hourra Nous avons tout passé Il faut se dépêcher Les moutons nous rattrapent déjà Au secours Au secours C'est la voix de Castor Il a besoin de notre aide Qu'est-ce qui s'est passé, Castor Alors, euh, en fait, euh, je me suis foulé le pied et je ne peux pas marcher Ne vous inquiétez pas, allez-y Je vous attendrai ici Non, nous ne te quitterons pas Vous voyez le chêne avec le creux Les médicaments du hibou-soigneur se trouvent là-bas. Prenez-moi une ventouse avec de la pommade pour le pied. Il n'y a pas de peau, juste une sorte de papier, regardez ne marchez pas sur le chemin, la voie vers le trésor et vers le soleil. En fait, le castor aide donc le chèvre à organiser le tournoi. Bon, allons vers le soleil et demain, il faudra se dépêcher. Les cinq nous appellent